Bonjour, c'est le monde funny, j'espère que vous allez bien les amis, la famille. En tout cas, moi ça va extrêmement bien aujourd'hui. Maintenant on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Star et donc pour cela je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus si vous allez kiffer, si vous allez aimer, si vous, si vous connaissez déjà ce jeu et si vous l'avez déjà installé. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes si pas encore abonné et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour ne rater aucune vidéo. Là on va commencer à jouer, on va cliquer sur le bouton rouge et on va chercher les joueurs retrouver. Voilà, on va jouer avec eux pour faire un combat. Initial, un combat amical, les gars. On va tous les défoncer. Ne t'inquiète pas. Donc, euh, voilà. On va tous les défoncer. Ne t'inquiète pas, les gars. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Pardon. Donc, euh, tu, tu, tu, tu, tu. Ah, moi, ouais, je vais tout démarrer. Je vais tout défoncer. Puis là, ils vont commencer à, à dégager de là. Bah, bref, bah, je sais pas pourquoi ça va pas comme ça. Bah, vas-y, wesh. Tire, tire, tire, tire. tire. C'est bon, c'est bon. Attends, quand le truc là, le truc euh, pour faire l'ours le plus géant là, quand il sera chargé, je vais cliquer dessus pour euh, me protéger, pour protéger carrément tout mon groupe. Il n'y a pas que moi dans, le, dans la partie, euh, on peut dire dans le groupe exactement. Donc euh, les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus parce que franchement ce jeu il est vraiment connu et si vous le connaissez, si vous vous trouvez ce mode nickel ben mettez un like pour ce pour cette vidéo voilà au max non je me suis fait tuer ben, qu'est-ce que je vais faire ben, je recommence du début tout simplement il y a un compteur qui va bientôt venir ben quoi les gars ben, on va essayer de gagner hein. le titre c'est on doit essayer de gagner la, la partie non non, non non non non nickel toi tu vas perdre tu vas perdre tu vas perdre ça nase rien faire en plus. Oh, ça même pas chargé le truc là. Bref. Mais quand même on a gagné ça. truc important. Important. Yes. Merci à tous hein, les gars. On va cliquer sur continue. Pour voir si on a gagné des coffres. à ah, excellent. Excellent. Ben on va ouvrir un nom. Ben, on va ouvrir tout simplement. On va cliquer sur euh, quitter. Ben pourquoi j'ai encore joué dans le, dans le truc dédié. On va essayer de gagner une partie. Ouais, on va gagner le prochain personnage. Nita. Yes, c'est ça que j'entendais, les gars, depuis très longtemps. Pas très longtemps, depuis 2-3 jours, les gars. Et voilà, Nita, bonjour. Je te fais reconnaissance, hein. Ben voilà, c'était nickel. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça va. elle m'a plu vraiment. Franchement, elle est nickel ce jeu avec tout. Avec tous les trucs, voilà. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Ça vous a plu. Alors partagez-la dans les réseaux sociaux. Et je vous dis tout simplement ciao à tous.